Voilà. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est le samedi 12 novembre Il est actuellement euh, moins de 5h du matin Je suis réveillée depuis 4h30 et, et on va aller, vous et moi, au Energy Music Awards J'ai déjà plus de voix Je sais pas si ça se voit, mais je suis pas du tout, du tout, du tout sereine de prendre l'avion toute seule L'avion, je l'ai pris une fois dans ma vie et j'étais avec des copines et même là, j'étais pas bien, donc toute seule. Ça va être la merde. Par contre, on peut voir ma, ma dose de fatigue extrême, non J'ai fait péter la, la petite combinaison One Piece. Ça, c'est genre la tenue de voyage parfaite. Genre, je vous jure, je suis trop bien dedans. C'est parti Direction l'aéroport euh, J'ai peur Paris il fait froid chez vous, pire que Rennes quoi. Là j'ai en gros 1h30 d'escale à Paris et après je prends un avion direction Nice. Mon dieu, j'ai trop faim. Objectif, trouver un thé et un petit déjeuner. Bon, et eh bien je vous retrouve euh, beaucoup plus tard. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé. Euh, donc je suis dans la chambre, donc je vais vous faire un petit room tour. Et ça fait trop du bien là d'arriver, euh, j'ai pris le taxi du coup pour faire Niskan e et euh, c'était la première fois de ma vie que je prenais le taxi. Quand on arrive, voilà comment c'est Petite euh, petite chambre, oh, regardez ça comme c'est mignon, c'est très très classe en fait, il y a même des, des placards énormes sérieusement. Oh, putain mais c'est juste énorme, qu'est-ce que c'est que ça Donc voilà, il y a de quoi faire du thé, moi c'est ça que j'ai vu en premier, je crois que je vais me faire un thé. <rire> j'ai trop soif, il faut que je me réveille en fait, j'ai vrai, vraiment la tête dans le cul on dirait pas mais voilà. Dehors. Oh C'est trop joli. Oh, je suis sérieusement au bout de ma vie, ça se voit à ma tête. Et j'ai très très faim en fait. Je n'ai pas beaucoup mangé du coup ce matin. Allez là, on va aller récupérer les places. Je vais plagier On prendre un photo ce soir ouais, quand même. Ouais, oui parce que là franchement... Je... Oh là là, mais ça pas. Mais, mais, mais je crois que je n'ai même pas, tu pas, tu pas mis ça sur ma chaîne à moi. Et la plume et on va... la plume. C'est vraiment c'est la gênance, en fait, contre, Il y a, il y a une des une marques qui ont plus. le tien. Mais pourquoi Et... tu t'appelles pas la plume en fait C'est pas ton prénom Mais pas là, arrête, arrête. Et là, il y a des marques qui n'appellent plus. plume. Et dire qu'on est là, c'est On <rire> <rire> oh non mais faut arrêter de vlogger comme ça. Hein. Je vous raconte même pas, on est allé chercher nos places euh, pour ce soir à, euh, à un autre hôtel en fait que le nôtre et on a couru parce qu'on est à la bourre et en fait on vient d'apprendre qu'il faut qu'on y aille genre super tôt. Donc bah là on va essayer de se travailler la façade surtout moi. Ah, moi aussi. Non, mais attends t'es maquillée tu vois, moi je suis... j'ai tout enlevé pour refaire. Ah ouais, ah, bah, bah, d'accord, bah, tout le monde en fait. <rire> et euh, du coup je vais vous faire un avant-après donc voilà l'avant. Voilà, le léger euh, ravalement de façade est terminé <rire> J'ai jamais mis autant de maquillage sur ma face Ça c'est pas la classe, sérieusement J'ai un ticket Énergie Music Awards à mon nom C'est trop la classe ouais. oh, C'est trop classe Énergie et téléphone, ce sont... qui c'est qui vient de nous emmerder voilà. bah, Jamais je trouverai votre chambre hein. Tu sais que je vloguais là bon C'est moi qui tu oui, oui, je te <rire> Il est là mon offert, elle sait où Les... Les... Les... Je c'est qu'en fait, j'ai pas mes lunettes. C'est le bordel. Moi, c'est hyper propre. Ouais, bah, tu te calmes. Regardez le petit bracelet qu'on a eu avec. C'est VIP After VIP NMA. Non, mais... Excuse. On est des VIP, meuf <rire> Voilà, la petite... Ah, mais la lumière, elle est pas du tout... Euh... Jolie. Voilà la petite tenue. Donc, j'ai mis une combinaison avec pantalon avec des escarpins. Mon Dieu, je vais avoir mal au pied à la fin de la nuit. Et le petit donu. Et le maquillage... C'est chargé hein, pour une fois Mais bon, si on charge pas ce soir, on ne chargera jamais Exactement. Voilà C'est parti, on descend <rire> Oh putain, il me fait peur cet ascenseur Il est minuscule non. Pourquoi j'ai pris l'accent du sud comme ça Parce que T'es avec une sudiste Oui, oui je suis une pas sudiste pas de Rennes Bon bah, on a les premières, on va attendre les autres Et euh, pour vous donner ma sensation actuellement j'appréhende J'appréhende mais j'ai hâte Voilà nous sommes installés actuellement Et comme vous pouvez le voir j'ai la gueule qui brille tout simplement parce que on a une lumière en plein en face de nous Je vais vous montrer ça On y en a ça J'essaye de vlogger Donc on a ça en pleine gueule Et on a le carré là Donc en fait on va absolument rien voir C'est C'est incroyable parce que c'est pratiquement le groupe du fond là mais plus de folie là. Tout le déplacement, ça sera euh, là. Et là, je vais la folie complète. T'as un problème T'as un cube Qu'est-ce qu'il y a <rire> Vous voyez En fait, t'aimais l'écran comme ça. Ah oui Attends. Ah on pensait qu'il allait y avoir une couille dans la soirée. Il les... y avait un cube. Les... Voilà, c'était la blague de Charlène. <rire> <rire> Plus haut, plus haut. pas <rire> Alors apparemment on va changer de place parce qu'on voit absolument rien. Donc c'est parti. Merci <rire> <je t> <rire> à on va aller dans la fosse. <rire> Alors, je vous retrouve euh, complètement démaquillée et euh, j'ai lèvres. En fait, j'arrive pas à démaquiller mon rouge à lèvres, c'est super génial. Bref, j'ai une tête très fatiguée euh, parce que là, il est plus d'une heure du matin. Je me suis levée à 4 heures euh, ce matin et, euh, et j'avais dormi genre 3 heures dans la nuit, même pas. Donc, j'ai vraiment une tête très fatiguée. Là, je suis arrivée à l'hôtel. Donc, comme je vous disais, il est un peu plus d'une heure du matin. Claire n'est pas là. En fait, euh, Charlène et moi, on est rentrés à l'hôtel parce qu'on avait trop mal aux pieds et. Euh, et comme je vous disais, on, on était fatigués, on n'assumait pas quoi. Du coup, on a préféré rentrer à l'hôtel, mais les autres filles, euh, toutes les autres filles sont allées, dont notamment Claire. Ah oui, avant de continuer rien à rien avoir, mais je voulais vous parler de ce t-shirt parce que je l'aime trop. C'est un t-shirt avec écrit Nique les clones et je vous mettrai la boutique d'où il vient. Mais je l'aime trop, du coup, là j'ai voulu le mettre parce qu'on est bien dedans, j'avoue tout. Bref, ils ont plein de petits t-shirts cool. Alors, c'était la parenthèse, c'est venu comme ça. Bon, bref. Donc voilà, donc j'ai pris ma douche tranquillement avec Charlène. On avait tellement mal aux pieds qu'on a marché pendant quoi 10, 10 minutes, un quart d'heure à pieds nus euh, dans les rues. Donc j'ai pas trop vlogué les Energy Music Awards en tant que telle, tout simplement parce que, euh, bah pour des soucis de droit d'auteur déjà avec les musiques, mais aussi parce que je voulais profiter du moment avec les filles et, euh, et parce que si vous voulez voir l'émission bah vous pouvez aller regarder le replay mais euh, si vous avez regardé l'émission et que vous me suivez sur les réseaux sociaux vous avez vu en gros que euh, moi, Charlène, Léa on est énormément passé à la télé notamment moi apparemment un gros plan vraiment euh, toute seule, enfin bref truc de ouf euh, C'est vrai que le caméraman n'a pas arrêté en fait de venir nous voir et en fait avant qu'on passe en direct, genre il nous prévenait, il nous disait qu'il filmait et euh, voilà en gros pour qu'on s'ambiance quoi. Donc là euh, je vais rejoindre Charlène dans sa chambre, on va sûrement se boire un petit thé euh, toutes les deux mais sinon c'était vraiment une soirée trop trop cool. Je suis trop contente d'avoir rencontré les filles. Euh, C'est vrai que moi sur Youtube je vous l'avais dit, j'ai pas énormément de connaissances ou d'amis parce que je vais pas à beaucoup d'événements et que... Bah, je fais mes vidéos dans mon coin et voilà. Mais c'est cool de, de faire des rencontres et, euh, et elles sont toutes, toutes adorables. Enfin voilà, Les filles, vous, si vous passez par là... Est... Très Voilà. Oh là <rire> Putain, en train de regarder tous les tweets et tout là. Oh man, il y en a trop. C'est farcelé. Hein Attends, il, est, il est grand votre couleur et tout. Ouais. Oh là là, mon dieu, c'est le bordel. Hein <rire> Je me suis littéralement incrustée dans la chambre de Charlie tout. Elle me fait un thé. Un petit thé. Un petit thé. Un petit time. Oui. Matt Pokora, c'est l'homme de ma vie. Oh là là, un Ricky glisseuse aussi là. Hein. Oh, ouais. ah Arrête. Oh, c'est le... la fatigue. Le dossier t'as la passe de moi là des zooms. Que mmh. Ouais bah, c'est la première fois qu'on se voit et je trouve ça a déjà beaucoup trop de <rire> Tu sais que les premières fois sont toujours les plus douloureuses. Je coupe. <rire> Bonjour. Alors euh, il est on est dimanche, il est 10h. On est levé, on s'est un peu préparé et on va aller petit-déjeuner et voilà donc let's go, ready C'est Let's go. Allez. Est-ce que tu peux créer le buzz sur ma chaîne <rire> Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve, nous sommes quelques jours plus tard, mais euh, bah, je vous retrouve pour conclure le vlog alors je suis dans mon fond habituel parce que je viens de tourner une vidéo super, et je me suis dit j'ai pas conclu mon vlog cool franchement j'en reviens pas du week-end de ouf que c'était, j'en ai encore des doigts plein les yeux franchement et ça a été très dur lundi le retour en cours, le retour à la réalité, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je revlogue par exemple si je, re je si je suis invitée à d'autres événements, donc voilà dites moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre un petit pouce en l'air si vous aimez euh, ce que je vlog, c'est vrai que je suis pas habituée euh, je me regarde souvent et ça doit être très très lourd mais bon je fais ce que je peux je réalise vraiment la chance que j'ai eu encore une fois merci à Cherfresh si euh, j'ai Jérémy ou Oriane, vous passez par là. Merci encore à vous de m'avoir euh, euh, permis de vivre ça. Et également merci à vous là, vous qui me regardez. Parce que n'empêche, c'est vous qui partagez ma chaîne, c'est vous qui faites que notre communauté grandit de plus en plus. Et c'est aussi grâce à ça que je suis invitée à ce genre d'événement. Donc vraiment, encore une fois, merci pour tout votre soutien. Merci pour tout et voilà Allez, je vous laisse, j'arrête. J'aime pas faire la bise comme ça. En ce moment, je fais que le faire, mais bon. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux si tu n'es fait pas encore partie, je sais pas, de la Team Snap Plume par exemple. N'hésite pas à nous rejoindre parce que c'est là que je vous donne des infos en exclusivité, tout ça, tout ça. Et j'ai très mal au bras donc je vais vous laisser. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.